Bonjour à tous. Bonjour. Euh, bah, merci d'être euh, ici présent pour euh, venir voir notre session sur euh, TypeScript, Why, When, How. On va commencer par euh, se présenter. Donc, je te, je te laisse te présenter. Sylvain, vas-y. Moi, je m'appelle Sylvain Pontoro. Je suis ingénieur chez Microsoft et chez... Enfin, dans cette boîte, pendant deux ans et demi, j'étais master trainer TypeScript, donc je connais un petit peu le sujet. Voilà. J'aime beaucoup Node et Vue.js aussi, mais ça, ce <rire> n'est pas le sujet du jour. Et moi, je suis euh, Félix Billon, donc je, je fais euh, essentiellement euh, du, du front, donc Tech Lead Front End. Euh, je fais principalement de l'Angular depuis à peu près cinq euh, ans, euh, et donc euh, évidemment du, du TypeScript. Okay. Une petite slide. Alors, on organise un meetup sur Paris, euh, donc avec une troisième personne qui n'est pas ici présente. Euh, donc sur TypeScript, donc, bah, si vous avez l'occasion de faire un tour sur Paris, euh, bah, n'hésitez pas à passer à notre meetup, on sera super content de vous voir. Et également, bah, si vous prévoyez de passer sur Paris, n'hésitez pas à nous pinguer si vous avez un sujet euh, à donner au, à proposer au meetup. On sera ravi de vous accueillir pour, euh, pour parler de, de TypeScript. Du coup, ouais. on va commencer par une introduction. Alors, ce talk, qu'il est là aussi pour euh, pour vous permettre en moins d'une heure d'avoir à peu près toutes les informations qui sont nécessaires pour bien commencer. Donc, on va commencer par une petite introduction et puis après on parlera ouais. des types et des features du langage. Tout à fait. Donc, on va commencer par une petite page d'histoire, le commencement de TypeScript. Donc tout commence en octobre 2012 avec la, la preview. Donc En octobre 2012, quand la preview sort, ça fait pas énormément de bruit. Euh, c'est le résultat de deux ans de développement dans les locaux de Microsoft, notamment chapeauté par Monsieur Anders Iceberg, qui est un grand nom, euh, notamment bah, chez, chez Microsoft et dans l'écosystème de tout ça, puisque c'est notamment le papa de, de, de C-Sharp et de pas mal de choses. Euh, deux ans après, sur la version 1.0. Pareil, c'est pas l'énorme buzz. Euh, parce qu'en ouais. 2014, il eh ben, y a énormément d'outils euh, qui fleurissent dans l'écosystème de JavaScript et donc ils se noient un petit peu là-dedans. Euh, on a un peu du mal au début à comprendre euh, qu'est-ce que ça vient faire ici, à quoi ça sert. Ouais. Et ouais. pour l'avoir utilisé dans sa version 1.0, bah, l'idée était là, hein, mais euh, pas le reste. Il euh, y avait pas mal de problèmes sur les performances de compilation. Donc moi, je l'avais utilisé déjà sur une très grosse application. Euh, bon, les performances de compilation n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait un problème aussi d'intégration dans les IDE. Euh, les features proposées par TypeScript n'étaient pas super bien euh, supportées. Problème d'intégration dans l'ensemble des outils, donc les task runners, etc., euh, euh, les outils de tests unitaires, c'était compliqué. Ouais. Et puis également, ce qui était embêtant, c'est que c'était compliqué d'utiliser des, des librairies JavaScript dans notre projet TypeScript. Il faut noter aussi que les, le concept de la transpilation et langage transpilé, ce n'était pas forcément la norme à cette époque-là. Donc euh, beaucoup de personnes se sont demandé à quoi ça sert, j'en ai pas besoin. C'était un, le... un peu ça aussi. Et puis, il y a le passage de la renaissance. Donc, fin 2014, il y a euh, une conférence, la NG Europe, où il y a euh, la team d'Angular qui annonce qu'il va y avoir Angular 2, qui sera complètement différent d'Angular 1, et qui sera basé sur un équivalent à peu près de TypeScript, qui va donc avoir les mêmes features que TypeScript, mais avec quelques features en plus, comme par exemple les décorateurs et de l'introspection. Euh, il n'exclut pas le fait d'entamer des pourparlers avec Microsoft, et c'est ce qui se passe puisque finalement, en mars 2015, grosse annonce, Angular 2 sera basé sur TypeScript, ce qui, évidemment, euh, offre un énorme gain de boost de popularité euh, à TypeScript. Et puis, en septembre 2016, sur la version 2.0 de TypeScript, en même temps que la version 2.0 d'Angular. Et depuis euh, la 1.0, énormément de progrès ont été faits, énormément d'avancements. Donc, actuellement, on est à la version 3.5. Ouais. Il y a beaucoup de releases régulièrement. L'équipe, elle est très active. On a eu notamment des améliorations de performance qui sont x10 maintenant en termes de rapidité. On a une meilleure intégration dans les IDE. Évidemment, en 2014, ça venait d'un manque un peu de maturité. Le produit venait d'arriver, donc ce n'était mmh. pas intégré partout. Maintenant, il y a énormément d'outils qui intègrent directement TypeScript ou qui sont écrits en TypeScript. Et puis, on a aussi une meilleure utilisation et intégration des librairies JavaScript. Donc maintenant, quand on a un projet en TypeScript, qu'on veut utiliser une librairie en JavaScript, c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus facile. Oui. Alors, euh, généralement, on donne tout le temps un peu des stats pour montrer, euh, on va dire, l'état euh, du langage. Euh, du coup, le, là, c'est vraiment où c'est qu'on en est aujourd'hui. Alors, vous pouvez faire, chercher sur Google pour voir les trends un peu sur le niveau des recherches sur le langage. C'est en constante euh, augmentation, donc il euh, n'y a pas trop de problème là-dessus. Une stat qui est assez intéressante, moi, que j'aime bien, c'est Stack Overflow Survey. Donc, cette année, TypeScript, il est positionné en troisième position. Donc, il est dans le trio de tête euh, avec 73% des développeurs qui, euh, qui ont voté en J'aime ce langage, donc la stat elle dit que la plupart des gens qui commencent à faire du TypeScript, en gros, elles vont continuer à en faire par la suite. Donc c'est une stat qui est plutôt forte. Et euh, une autre stat qui est intéressante sur GitHub, c'est au niveau de l'octoverse, parce qu'on voit le TypeScript depuis un certain nombre de temps. Et il augmente en termes de nombre de repositories qui sont créés euh, sur GitHub. Alors il faut prendre ce chiffre-là avec des pincettes parce qu'on le dit à chaque fois, mais... Euh, euh, en fait, il y a beaucoup de projets JavaScript qui migrent à TypeScript, donc ça explique aussi pourquoi il a une courbe qui est vraiment énorme par rapport aux autres langages, une courbe de progression. Ça fait quand même deux ans de suite qu'il a la même courbe de progression, c'est aussi principalement parce qu'il y a quand même des migrations, donc il ne faut pas oublier ce détail-là. Et la stade qui est probablement la plus parlante, c'est le taux d'installation sur NPM, donc euh, là c'est sur, sur, sur un an, il y a un petit pic en, en décembre pendant les fêtes de Noël, mais... Euh, en gros c'est constant, et là on a atteint des scores assez honorables, je crois qu'il y a même eu un jour où il y a eu un million de downloads, donc du coup c'est plutôt solide. Donc c'est toujours intéressant de voir que le langage il se porte bien et de consulter les statistiques pour voir ça. Alors ce qui est plus intéressant c'est plutôt où est-ce qu'il utilisait TypeScript, notamment dans les projets open source. Donc historiquement TS, il était dans, dans VS Code parce que VS Code a été écrit en TypeScript, donc c'était un peu le projet qu a, avec lequel il a commencé qui a permis, c'est quand même un gros projet. un gros beaucoup, projet vitrine, voilà. oui donc c'est une grosse vitrine, euh, donc du coup il y a ça, et il y avait surtout, euh, donc, comme tu l'as dit, en 2016, euh, à partir de la version 2, un, un trio de tête euh, Angular, euh, donc euh, framework web, et euh, Ionic pour faire des applications mobiles, et Rx, puisque Angular est basé et euh, en top euh, au-dessus de Rx, qui sont, un, qui sont un peu des projets vraiment solides, avec des grosses communautés, avec euh, pas mal de trucs assez advanced, et c'est un peu ça qui a porté euh, TypeScript pendant cette période. Et euh, depuis, il y a pas mal de projets qui sont plus ou moins connus euh, qui utilisent le langage. On peut citer euh, NativeScript pour faire des applications mobiles, qui, euh, qui est une techno qui, euh, qui marche plutôt pas mal. On a aussi euh, bah, TensorFlow, donc euh, pour tout ce qui est machine learning, la librairie JavaScript a été écrite par Google en TypeScript, donc ça, c'était plutôt, euh, plutôt cool. Moi, j'aime bien aussi un fragment qui s'appelle NestJS, actuellement, il y a beaucoup de gens qui, qui, en, qui en parlent et qui commencent à en faire et donc a été écrit aussi en TypeScript, qui est un excellent framework et qui utilise bien les capacités du langage. Et dans les, les derniers qui sont arrivés sur le sujet, on a bah, GEST. Donc ça, GEST, c'était un peu intéressant de voir qu'ils ont décidé de migrer. Donc ça, c'était plutôt cool, parce que GEST, c'est quand même un framework de test unitaire qui est très utilisé dans la communauté JavaScript. Euh, bon ça c'est ce qui m'a fait le plus plaisir c'est UGS, ils ont décidé de réécrire donc là ça va être à la, à la 3, donc euh, normalement elle arrive en fin d'année, je crois qu'ils ont dit septembre mais euh, je ne si ouais. connais pas la date exacte, donc ça c'était plutôt intéressant parce que en fait sur trois des plus gros frameworks web component, il y en a deux qui sont écrits en TS maintenant donc euh, plutôt, plutôt intéressant. Et la grosse surprise, la grosse surprise de cette année, c'était Yarn, parce que Yarn utilise euh, Flow, donc Flow, c'est un autre static type checker. Hein, c'est un concurrent de TypeScript. Qui est écrit par, euh, Facebook. Qui est écrit par Facebook. Et Yarn s'est chapeauté aussi par Facebook, et du coup, ils ont décidé de migrer, et ça, c'était quand même une énorme surprise, personne ne s'y attendait. Ils ont annoncé ça. Alors, je ne sais pas si c'est toujours en cours, ou, ou si c'est toujours en discussion, ou si c'est en cours, mais bon, on verra. Mais c'était vraiment une surprise, euh, tout le monde euh, <rire> a dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Donc tout ça pour dire qu'en gros avec TypeScript vous êtes plutôt en bonne compagnie. Il y a beaucoup de projets open source qui l'utilisent, il y a une grosse communauté, il y a beaucoup de boîtes euh, qui en font. On trouve beaucoup d'informations, on trouve beaucoup d'aide. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un langage où il y a pas mal d'activités. Donc voilà, maintenant qu'on a fait cette petite présentation, à entrer dans le vif du sujet, on va commencer par parler euh, des types. Donc je vais parler un petit peu des, des types euh, de façon assez basique. Donc déjà, euh, pourquoi j'ajouterais des types dans mon JavaScript qui jusque là n'en avait pas il euh, y a une première chose, c'est pour trouver des erreurs en avance de phase, c'est-à-dire pour trouver des erreurs durant la phase de compilation et pas durant la phase d'exécution. Donc plutôt que devoir euh, exécuter mon code dans un navigateur, ouvrir le dev tool, regarder dans la console et voir que j'ai une erreur, bah, je préférerais que directement au sein de l'IDE, on me remonte que bah, là, potentiellement, il va y avoir une erreur. Ensuite, seconde chose, ça améliore la lisibilité du code, euh, notamment par exemple bah, pour euh, les fonctions, savoir le type des paramètres, le type de retour, c'est plutôt utile. Ensuite, on a moins de bugs. Alors, moins de bugs, c'est apprendre avec des, des pincettes hein, parce il euh, y a des études qui ont été faites et euh, que ce soit Flow, que ce soit TypeScript, en fait, les type checkers en moyenne, retient à peu près 15% de bugs. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise un static checker type comme TypeScript que ça y est, on peut arrêter de faire des pull requests, on arrête de faire des tests unitaires, on est protégé partout. C'est complémentaire à tout ça. Ensuite, on a surtout euh, l'amélioration et vraiment transcender en fait les fonctionnalités offertes par les IDE. Donc les types vont permettre des choses comme l'autocomplétion, euh, l'inspection de code et puis aussi euh, le refactoring. Et on vous présentera un petit exemple de, de, ouais. de quick fix qui sont des, des fonctionnalités de, de refactoring qui sont offertes euh, grâce aux types amenés par TypeScript. Ouais. Le refactoring, souvent, on, on le dit régulièrement à chaque fois, mais c'est quand même un point qui est assez important parce que peut-être que vous avez déjà refactoré du JS. Alors, les outils sont plus performants maintenant, mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et là, c'est vrai que ça se fait relativement facilement du fait qu'il y ait le type système et qu'il y a des liens entre les différents éléments du, du programme. Donc du coup, c'est plutôt cool. Donc les types, basiquement, comment ça se passe Donc en gros, on a nos types. Hein. On a des types basiques, boolean, number, string, array, void, null, undefined, object. Comment je les utilise bah, Je déclare ma variable, deux points, je mets son type. Donc ici, je déclare une chaîne, un tableau de nombres. J'ai une fonction, le jeu déclare le paramètre boolean et son retour void. Ensuite, on a les classes et les interfaces. Alors, les classes, c'est pas propre à TypeScript. Hein. C'est un concept qui existe depuis ECMAScript 2015 et qui existe donc maintenant nativement en JavaScript. Ouais. Euh, TypeScript permet de les transpiler, de les downgrader en ECMAScript 5. Mais les interfaces, par contre, c'est vraiment offert par TypeScript. Donc, en gros, je peux écrire une interface. Ici, requête, avec un champ et une méthode. Et puis, une classe Soyuz qui va implémenter requête. Très bien. Et puis, je peux déclarer derrière deux variables. Et je peux les typer, soit avec la classe, soit avec l'interface. Donc quand on commence un TypeScript, au début, on se pose un peu la question est-ce que j'utilise une classe, est-ce que j'utilise une interface euh, Ce qu'il faut savoir, on va en reparler après, mais c'est que les interfaces sont destinées uniquement au typage et donc ne produisent pas de code JavaScript. Une fois que vous écrivez une interface, lorsque le compilateur va passer, il va dégager tout ça, alors que la classe va générer du code JavaScript. Donc ça a un coût quand même d'utiliser une classe. Donc lorsqu'on veut décrire seulement la structure d'un objet, et qu'on n'a pas besoin d'implémentation, une interface, ça suffit amplement. Genre un exemple, j'ai créé un front-end pour une API, je veux décrire les objets que je reçois de l'API, les interfaces, c'est parfait, c'est très bien. Et puis surtout, on en reparlera, mais les interfaces qu'on a en TypeScript, ce n'est pas les mêmes interfaces que dans la ouais. programmation orientée objet euh, là euh, standard. Alors, quelques petites précisions sur les types. Première chose, un type extrêmement important, Any. c'est un type spécial proposé par, ENI, euh, proposé par TypeScript. Et donc, ce type spécial, en fait, il peut être très dangereux parce que, en gros, ce qu'on dit au compilateur, c'est arrête de traquer cet élément que j'ai typé en any, euh, je m'en charge, et tu n'as plus à me remonter d'erreur, tu n'as plus à me faire d'autocomplétion de dessus, je m'en charge. Ça veut dire qu'une fois qu'on a typé par exemple un objet avec any, on peut mettre n'importe quoi derrière et ça, TypeScript le laissera passer. Par contre, peut-être que ça pètera lors de l'exécution de du code. Ouais. Donc, il faut faire bien attention avec any. Il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie. Ensuite, les types sont utiles uniquement à la compilation. Donc comme je vous disais pour les interfaces, mais il n'y a pas que les interfaces, tout à l'heure, les variables où on a mis deux points, etc. Pareil, ça, à la compilation, ça dégage. Euh, tout ce qui va être générique, tout ce qui va être, il y a plein de fonctionnalités offertes par TypeScript qui, en fait, ne génèrent pas de code JavaScript derrière et qui sont utiles uniquement à la compilation pour remonter des erreurs, pour les fonctionnalités de l'IDE, mais à l'exécution du code, ça ne sert à rien. Du coup, si vous faites du Java ou du C Sharp et que vous voulez faire de la réflexion, bah... Vous aurez quelques limitations parce que vous serez obligé d'utiliser les capacités d'introspection de JavaScript. TypeScript ne vous fournira pas forcément quelque chose qui va vous aider là-dessus. Ensuite, le compilateur peut déduire les types. Donc, Ce qui signifie, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre les types partout. Donc, Par exemple, quand je déclare une variable et que je lui affecte une chaîne de caractères, TypeScript il sait que c'est une chaîne. Je n'ai pas besoin de mettre deux points string. Mmh. Ça sert à rien. Euh, donc, il faut laisser au maximum le compilateur inférer les types, sauf quand l'inférence qu'il fait ne vous convient pas. Par exemple, vous voulez un type plus précis ou ce genre de choses, vous pouvez repasser par-dessus. Ouais. Ou par exemple, bah, les paramètres de fonction, euh, TypeScript ne peut pas inférer euh, ce genre de choses. Ou sur un retour de, de fonction aussi, si on précisait un, un ouais. type en particulier. Dernière chose qui est très très très importante, c'est le système de type de TypeScript, qui est donc plus basé sur du duct typing, alors que par exemple, c'est Charm Java, eh c'est un système de type nominal. Donc tout de suite, on va voir un petit peu ce que c'est. J'écris une classe roquette. J'ai ma classe, deux champs, très bien. J'écris une classe chat qui a un nom. ok. Et je fais une fonction, jouer avec un chaton, qui attend un chat. Jusque là, tout va bien. Je crée un objet roquette. Ok Je crée un objet chat. Et dans ma fonction, jouer avec un chaton, je lui passe un chat. Ça fonctionne très bien, jusque là, c'est logique. Par contre, ça fonctionne aussi avec Rocket. TypeScript, il ne va pas me lever d'erreur, il va me dire, parfait, c'est très bien. Pourquoi Eh bien, parce que contrairement à Java ou C Sharp, etc., où le système de type est nominal, et donc, pour déterminer la compatibilité entre deux objets, eh bien, euh, le nom des classes, des interfaces, etc., ont un impact. Ici, le nom, on s'en fiche complètement. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant ici, ce qui a un impact sur la compatibilité entre deux objets, c'est la structure. Et ici, TypeScript, il voit que Rocket est au moins aussi grand que chat. Donc, il n'y a pas de problème, ça passe, ces deux types sont compatibles. Donc si euh, vous venez de Java ou C Sharp, attention aux pièges grossiers, parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Quoi. Parce que là, c'est un des exemples, mais il y a encore plein d'autres exemples où ça peut euh, surprendre ce système de type. Donc ici, vraiment les... par exemple, les interfaces, c'est vraiment pour décrire des, euh, des structures. Euh, les fichiers de définition. Donc En TypeScript, on a les fichiers .ts, et les fichiers .d.ts qui sont donc des fichiers de définition qui vont décrire et typer du code JavaScript. Alors, à quoi ça sert de décrire et typer du code JavaScript Eh bien, ça va permettre d'utiliser ensuite ce code JavaScript comme s'il était écrit en TypeScript. Donc, ça va être très utile, par exemple, pour les librairies tiers qu'on souhaite utiliser. Donc, si j'ai un projet qui est écrit en TypeScript et que je veux utiliser un package npm, eh bien, il y a trois possibilités. Soit il est écrit en TypeScript. Dans ce cas-là, j'ai juste à l'installer via npm. J'importe dans mon projet la librairie, je l'utilise, ça marche nickel. Soit il est écrit en JavaScript, mais livré avec son fichier de définition. C'est le cas par exemple de moment.js euh, Moment qui permet de gérer les dates en JavaScript. Il est livré avec son fichier de définition. C'est la team de moment.js qui maintient ce fichier. Et c'est pareil, c'est comme si c'était écrit en TypeScript. Je l'installe, j'importe la librairie, c'est comme si c'était du TypeScript. Troisième possibilité, c'est écrit en JavaScript, mais pas livré avec son fichier de définition. Eh bien Dans ce cas-là, il faut que je passe par npm et que je cherche dans addType/slash le nom de ma librairie. Donc, addType, en fait, c'est ce qu'on appelle un scope package c'est un espèce d'espace de nom où il y a l'ensemble euh, des packages qui vont contenir les fichiers de définition des librairies qui sont les plus utilisées. Et dans la slide d'après, on verra un petit exemple de comment faire ça. DefinitelyType, c'est eh le repository sur GitHub qui contient l'ensemble des fichiers de définition pour les librairies JavaScript qui ne sont pas livrées avec leurs fichiers de définition. Alors pourquoi on vous parle de ce C'est parce que si jamais à un moment, euh, vous utilisez une librairie où il y a un problème avec le typage, si vous tombez sur une librairie où il n'y a pas le type, bah n'hésitez pas à faire une contrib sur DefinitelyType, c'est essentiellement maintenu par la, par la communauté. Donc, euh, donc voilà. Et puis on a le lib.dts. Alors le lib.dts, c'est un fichier de définition spéciale. En fait, quand on commence en TypeScript, on va faire du TypeScript, et puis par exemple, si je fais Object. il va me faire de l'autocomplétion sur Object. Si je fais mat. qui est un objet qui, utilise nati qui existe nativement en JavaScript, il me fait de l'autocomplétion dessus, euh, il me remonte des erreurs si je mets les mauvais arguments dans les fonctions, etc. Et eh bien, en fait, lib.dts, c'est un fichier de définition qui est embarqué par le compilateur de TypeScript pour typer le JavaScript natif, tout simplement. Donc, ici, un petit exemple. Euh, je fais un projet en AngularJS. Donc, AngularJS, il n'est pas écrit en TypeScript et il n'est pas livré avec son fichier de définition. Donc, comment ça fonctionne Je fais npm install et j'installe en gros le, le fichier de définition d'Angular. En tant que dev dependency de Parce voilà. que ça n'a pas d'intérêt au runtime. Tout à fait. pour la partie dev. À partir du moment où j'ai fait cette commande, en fait, c'est fini. Je peux utiliser AngularJS comme s'il était ancré en TypeScript. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, dans mon package.json, bah, je vois que je l'ai bien en dev dependencies, de pas de souci. Et puis là, ce qui est important, c'est que quand on regarde ici, on voit que dans Add Type Angular, il y a l'index.dts qui est le fichier de définition d'AngularJS qui va donc typer et décrire AngularJS. Et le compilateur va automatiquement aller chercher dans AddType et charger tous les fichiers de définition. Donc vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez pas besoin de Ça le préciser, va il va le faire tout seul. Alors après, via des options de compilation, on peut lui dire d'aller chercher dans d'autres dossiers, d'autres fichiers de définition, de ne pas charger l'intégralité des fichiers de définition, mais de sélectionner seulement certains, etc. On peut être un peu plus fin. Ok, donc là vous avez un bon visu euh, de, du système de type de base. Alors, euh, avant dans cette conférence, quand on faisait ce talk, on présentait les fonctionnalités avec MassScript 6, mais on ne le fait plus trop maintenant, on est plus focalisé sur TypeScript. Par contre, on pose toujours la question, est-ce que tout le monde sait ce que c'est la transpilation et le downgrade de code si À vous main levée à, à la main, Ceux qui ne savent pas la transpilation, ce que c'est à main levée Il ouais, y en a quelques-uns, donc du coup, ça tombe bien, parce que maintenant on, on va parler des capacités du, du langage, et je vais vous faire une démo, comme ça tout le monde saura à peu près ce que c'est. Donc euh, le premier truc qu'on peut dire sur TypeScript c'est qu'il a un bon niveau d'abstraction, je vais vous montrer ça directement dans VS Code. Tout le monde voit bien, je pense que ouais ça devrait aller. Donc du coup je peux écrire des classes abstraites, donc là on va prendre l'exemple que j'ai au-dessus, par exemple Rocket, et je peux lui mettre là-dedans des méthodes abstraites, typiquement en méthode lunch. Et du coup ça je peux en hériter avec le mot-clé extend. Pardon. Une requête. Voilà. Donc, Quand je fais ça, alors là je vais vous montrer aussi une autre capacité TypeScript donc on a des quick fixes donc par exemple ici je n'ai pas implémenté la méthode abstraite si je viens dans VS Code et que je clique directement sur le nom de la classe, je vais avoir un petit, euh, un petit euh, loupiote qui va s'allumer pour me proposer d'implémenter ça automatiquement donc à partir du moment où on fait du TypeScript, il y a une partie de TypeScript qui permet de faire ce genre de choses on a pas mal de quick fixes donc c'est les aides au développement qui sont plutôt appréciées Donc maintenant que j'ai fait ça pour vous montrer comment ça se transpile en fait, je peux appeler TSC qui est le transpilateur en fait. Donc là, je l'ai installé globalement sur mon poste pour l'avoir à disposition quand je veux. Donc là, je vais lui mettre une target je vais dire « transpile-moi ça en ECMAScript 2015 ». Donc je vais lui mettre, alors faut pas que je me plante, là, ouais. faut pas que j'oublie le Donc là, je suis capable de le transpiler en ECMAScript 2015. Donc TypeScript, il va me proposer l'équivalent de... par rapport à cette, cette norme du langage. Et du coup, je peux downgrade ce code et le passer en ECMAScript 5 qui est la version de 2009. Et automatiquement, vous voyez que le code a changé. Il ressemble plus à ce qu'on faisait il y a quelques années. Et donc, euh, il rajoute certaines choses dans le code. Tu peux descendre pour... pour montrer un peu en dessous. Ouais. Là, là, vous pouvez voir déjà la, la méthode Extend. On va en reparler après. On va en reparler après, mais en gros, il, il, il fait, fait un une helper, classe. Voilà, ici, après, avec une classes. fonction comme on faisait avant avec ma script 5. Donc, ouais, donc ça, c'est du grade de code. Ça. Donc on en reparlera tout à l'heure. On va passer sur les slides. Donc. Ok, donc là on va revenir sur les interfaces parce que comme Félix a dit, il y a plus de choses à dire. Donc les interfaces pour ceux qui font du Java ou du C Sharp, attention, c'est pas du tout le même concept en TypeScript. Ça permet de faire de la PO traditionnelle et d'implémenter une interface dans une classe, mais pas que. Ça sert à autre chose. Uh, plusieurs exemples pour vous montrer que ce n'est pas la même chose. On peut en TypeScript décrire des membres optionnels. Donc ça, bah, c'est au départ les gens qui font la, du Java ou du C Sharp, ils trouvent ça un peu bizarre. Parce qu'en dans une interface, on peut avoir un comportement. enfin une, un membre par défaut implémentation par défaut, mais rarement quelque chose qui est optionnel, c'est un peu bizarre. Donc en TypeScript, on peut le faire. On peut faire d'autres choses, typiquement mettre des choses en read-only, alors ça, il y a possibilité de le faire dans trois langages, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit régulièrement. Et un exemple qui met tout le monde d'accord, c'est euh, je peux écrire ce type d'interface, et vous voyez à l'intérieur, il y a une espèce de signature de méthode, c'est un peu bizarre, c'est en mode anonyme. Et en fait, ça par exemple, typiquement, c'est pas implémentable dans une classe. Donc là, attention, parce qu'en fait ça, ça sert uniquement à typer des fonctions. Donc juste pour revenir là-dessus et être clair, les interfaces en TypeScript, ça sert à enrichir, enrichir la façon types. dont TypeScript va analyser les types. Et du coup, il va euh, vérifier la structure d'un objet pour savoir si elle est conforme par rapport à une interface. Donc lui, il fait du duct typing, on en parlait tout à l'heure, quand il va faire son analyse, il va utiliser ça. Donc méfiance, si vous pensez que vous allez les utiliser de la même façon qu'en Java ou C c'est pas exactement la même chose. Un autre cas aussi qu'on qu donne, c'est génériques. Donc c'est super, uh, TypeScript il a des génériques, uh, vous pensez probablement que vous allez faire tous les scénarios que vous connaissez déjà avec les génériques en Java ou en C -Sharp. Donc oui, on peut faire des trucs sympas. Là, je vous montre un exemple avec uh, une factory, donc je fais une classe abstraite et puis je vais créer une factory qui me renvoie des, des instances de, de la classe rocket. Donc oui, je peux écrire uh, un, un générique donc, uh, avec une contrainte. Par exemple, ici, je vais dire que mon t-type, uh, bah, il doit étendre uh, rocket uh, quand je vais utiliser la, la, la classe rocket factory. Et là, vous allez voir qu'il y a un espèce de bout de code bizarre, setor 2.new, booster, number. C'est pour ça que je disais, attention, la réflexion, c'est un peu limité. Ben là, typiquement, avec TypeScript, probablement vous, vous êtes capable de déduire le, la nature du type T et d'en créer une instance si vous avez envie par réflexion. Ce n'est pas des choses qu'on est capable de faire en TS. Donc, on est obligé de préciser la signature du constructeur euh, d'une classe pour pouvoir le faire. Donc, méfiance, on peut faire des trucs pas mal en, avec les génériques, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Donc les génériques souvent sont utilisés aussi pour enrichir le système de type et pour aller plus loin dans l'analyse de type. On l'utilise plutôt comme ça, mais on peut aussi l'utiliser en programmation en t-objet pour faire des trucs un petit peu sympas. Donc voilà, donc là on va parler justement, vu que je parle du type system, depuis tout à l'heure, dans TypeScript il y a les classes et les interfaces, mais aussi les types, les alias de type. Donc on est capable de, de créer des alias de type pour appliquer une contrainte statique pour dire au, au checker TypeScript euh, vérifie ce type sur, sur telle variable. Donc un alias de type c'est très simple à écrire, on met type, on met le, son nom, on met égal et on définit c'est quoi, quoi l'alias. Ici euh, bah, euh, j'ai repris la signature de la méthode que j'avais dans mon interface et je dis bah le type launching c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ne renvoie rien. Euh, du coup, euh, bah, euh, à partir du moment où on utilise ce genre de capacité, rapidement on va rentrer dans d'autres euh, possibilités, notamment les, ce qu'on appelle les intersections. Donc on a un opérateur d'intersection qui permet en TypeScript de définir un nouveau type qui va être euh, le, le groupement des autres types. On a aussi euh, des unions, c'est matérialisé par un type. Donc ça, on les utilise principalement dans les paramètres de fonction. Pour ne pas utiliser any, je vais faire un exemple après, pour définir qu'une valeur qui rentre en paramètres de fonction est de ce type-là ou de ce type-là. Euh, donc ça, c'est des, des éléments qu'on retrouve dans des langages de programmation fonctionnels de manière générale. Donc TypeScript a ce genre de capacités. Et un qui est un petit peu plus euh, étrange, et là c'est plus propre à TS, c'est un singleton type property. Donc on est capable de, de définir euh, un, le type avec une... Là, c'est une chaîne de caractères avec une valeur. Donc là, dans mon exemple, Soyuz, c'est une roquette et euh, un type qui contient une propriété name dont le type de cette propriété-là peut-être uniquement la chaîne de caractères Soyuz. Alors, c'est un peu bizarre. Euh, le mieux, quand on parle de ça, c'est plutôt de faire une démo, parce que comme ça, ça permet de comprendre à quoi ça sert. Donc, on va revenir dans VS Code. Je vais virer tout ça. Donc, du coup, on reprend. Alors, qu'est-ce que je fais Je fais des roquettes. Là, j'aime bien celui-là. Donc là, je vais faire un type roquette. Je vais dire, bah t'as un nom. Euh, t'as des boosters. Donc là, on mettre un nom de booster. Et puis, tu as, euh, as une méthode où, qui permet volé, de, ouais. voilà, de voler. Alors, on va mettre voler. Voilà, c'est plus simple pour moi. Et on va reprendre l'exemple des, des petits chats parce que c'est rigolo, ça. Parce que du coup, bah, un chat, il a un nickname. Et puis, euh, a priori, sur Internet, il y a des gens qui font voler des chats. Alors, euh, on va le faire. Alors, faites pas ça chez vous, un hein, pauvre animal. Pensez à lui, quand même. Et donc, du coup, ici, je vais écrire une fonction bah, euh, euh, lunch. Je <rire> vais Je vais danser dans lequel je vais dire « j'accepte en valeur euh, euh, soit une, une requête, euh, Ou un chat. soit un chat ». Bon, jusqu'ici, euh, tout va bien. Donc là, maintenant que je suis euh, alors, ouais, pardon. Hop. Donc maintenant que je suis dans cette euh, fonction, ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai utilisé une union, ouais, « Yes, merci, TypeScript », euh, il va me proposer le dénominateur commun entre le cat et, euh, et roquette et donc du coup je peux appeler la méthode fly ici directement. Donc ça c'est pas mal parce que ça, vous, ça va vous éviter d'utiliser any et de faire du duct-typing pour connaître la nature de l'objet. Vous pouvez utiliser cette technique là, c'est plus propre en TypeScript de faire ça. Bon par contre il y a des cas où on aura probablement besoin de name et booster et nickname et donc là on n'est pas capable de savoir la nature exacte du type. Donc, on, en TypeScript, on peut faire ça avec un pattern qui s'appelle euh, discriminated union. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais du singleton type property. En fait, on peut utiliser ce genre de type pour faire une discrimination entre deux types. Alors, je vais vous montrer ça en direct, comme ça. C'est une des solutions pour discriminer solutions. deux types. On il y a plein de solutions une possibles. Ouais. Merci de le préciser, mais en effet, il y a plusieurs solutions. Donc là, en fait, je vais rajouter une propriété que commune O2 avec une singleton euh, euh, type property à l'intérieur. Et en fait, TypeScript... Il est sympa parce qu'à partir du moment où j'ai fait ça, si je lui mets une condition et que je regarde le discriminant, donc là je vais prendre value pour un type parce qu'il est présent dans les deux, en fait on voit que j'ai l'autocomplétion, il est capable de détecter qu'en effet il peut y avoir que deux valeurs là-dedans euh, par rapport à la, à la propriété commune, là je vais dire on va utiliser 4, et en fait à partir du moment où je rentre dans la condition, on va pouvoir traiter value comme si c'était un, un 4. Donc, ça permet de, de faire pas mal de choses et de se dispenser de pas mal de... Moi, j'appelle ça plutôt du bricolage, on va dire, mais euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas forcément ça, alors que ça, c'est super utile, on peut faire plein de trucs avec. Donc, une autre méthode, parce que Félix en parlait, euh, il y a une autre façon, on peut faire ce qu'on appelle des guards et on peut aussi écrire ses propres guards, on appelle ça les user-defined guards. Donc, on est capable d'écrire une, une fonction qui, elle, va faire du duct-typing pour checker ça au runtime, et si ça passe là-dedans, que ça renvoie trop, on considérera que le type est euh, tel type. Donc ça, c'est assez simple à écrire. On fait une fonction isCat. Dedans, on va lui passer une valeur. Donc là, vu qu'on fait du duct typing, là, on va mettre any, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rentrer là-dedans. Et du coup, on va lui dire, bah, ça, en fait, quand tu vas retourner, si ça, si ça passe, bah, value sera forcément un chat. Voilà. Donc là, il attend qu'on fasse une condition. Et en fait, ici, on va faire du vrai duct typing. On va lui dire, bah, si value, il a un nickname, et s'il vole, bon... Oui, mon si exemple est bizarre, à mais, mais, mais euh, en gros, c'est qui correspond au type que j'ai défini aussi, voilà. donc probablement, c'est un 4. Et du coup, ici, quand on arrive là, on peut appeler directement la fonction 4, lui passer la valeur. Vu que c'est duck typé, eh ben, automatiquement, value, il devient un 4, et donc TypeScript va faire ce job pour vous. Là, vous êtes quasiment certain qu'au moins l'objet a la structure d'un de, de, chat, et du coup, il, on peut continuer à l'utiliser. Donc là, je suis quasiment certain de pouvoir appeler fly, enfin après, vous pouvez enrichir ça et aller plus loin dans l'analyse du type, mais voilà, vous avez ces possibilités. Donc souvent, on, on parle de ça, on aime bien montrer cet exemple-là, parce que souvent, les gens disent « Ouais, euh, euh, c'est pas possible d'écrire du code sans any bah, ». En fait, c'est possible, à partir du moment, où on va utiliser des unions et on, on fait euh, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le temps de faire ça. On ne peut pas tout le temps vrai. le faire, mais la, dans la majeure partie des cas, on est capable de faire ça. Ok, on va repasser sur les slides pour parler d'une dernière fonctionnalité... Euh Ouais, non, pardon. Avant ça, en fait, là, on voulait juste vous dire, bon, ça, par exemple, l'exemple qu'on vous montre, c'est Union Intersection euh, type Guard Discriminated, c'est quelques éléments, mais en fait, TypeScript, il y en a plein d'autres. On peut faire des types utilitaires qui convertissent d'autres types. On peut faire des condi du conditionnel Typing. On peut faire de l'inférence, il euh, y a des capacités supplémentaires. On peut gérer de l'immutabilité à un certain niveau. Enfin, il y a énormément de trucs, et on pourrait presque faire une conf juste là-dessus, en fait. Donc ça, c'est plus pour vous donner un exemple, comme ça, vous savez euh, qu'il y a certaines capacités avancées qui sont plutôt pas mal. Allez, on va finir rapidement sur les fonctionnalités avec les décorateurs parce qu'à la base, c'est un peu la, la fonctionnalité qui a permis euh, à TypeScript d'être utilisé par, par Angular. Angular. Donc ouais. bon, on aime bien en parler. Alors, il faut jamais oublier, hein, malgré que ça fait un moment que les gens utilisent des décorateurs en JS, ça reste expérimental. Hein, donc par TypeScript ne l'activera jamais par défaut. Il faut, il faut aller activer les, les propriétés de compilation, donc c'est décorateur notamment, euh, pour pouvoir les utiliser. Une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer les décorateurs sur tout ce qui est de la PO, donc les classes, les méthodes, les propriétés, les paramètres, et euh, voilà. Euh, juste une petite info, au tc 39 c'est le groupe qui standardise ECMAScript, les décorateurs, c'est stage 2 draft, donc c'est pas terminé comme spec. Donc il est probable dans le futur, quand ils passeront en stage 3, qui le, qu est le moment changer. où c'est validé, mm -hmm. qu'ils changent peut-être l'API des décorateurs, donc là on sait pas trop où on va voir, on sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Petit exemple rapide sur les décorateurs euh, avec euh, un décorateur pour... Euh, moi, je veux faire de la télémétrie dans ma requête, donc je veux traquer euh, des informations. Donc, j'écris un, un décorateur track. J'ai trois paramètres, on va y revenir euh, par la suite. Celui qui m'intéresse en premier lieu, c'est descriptor, puisque descriptor contient la fonction d'origine qui, euh, qui doit être exécutée. Donc, euh, je vais la récupérer et la mettre dans, un, dans une variable. Et en fait, je peux réécrire une nouvelle fonction et je peux modifier la fonction qui va être exécutée par le dans le descriptor. Donc là, je la affecte. Et au sein de cette nouvelle fonction, par exemple ici, bah, j'ai une classe télémétrie avec une méthode statique pour traquer de la télémétrie. J'utilise target pour récupérer le, le nom de la classe et qui euh, la key, pour récupérer le, le nom de la méthode et argument pour récupérer les paramètres. Et là, j'ai toutes les informations. Et du coup, je peux euh, traquer, euh, faire une trace avec ça et je termine en réappliquant euh, argument euh, dans un, la fonction d'origine parce que j'ai besoin de réex réexécuter le, le comportement de base. Et quand j'ai fait ça... C'est plutôt cool. J'écris une classe, j'ajoute mon, mon annotation sur la méthode, je crée une instance de la classe, j'appelle la méthode et automatiquement ça va appeler ma télémétrie et je vais avoir les différentes informations. Donc ça, les décorateurs, c'est pas mal apprécié. Euh, si vous voulez des exemples de, de, de framework euh, qui utilisent à haut niveau, il y a Angular, il y a Nest, il y a un package aussi pour VueJS qu'ils utilisent. Enfin, ouais. Il y a des exemples assez poussés, il y a Inversify, enfin il y a pas mal de projets qui, qui utilisent ces capacités-là. Et du coup, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, vous verrez qu'on peut faire des trucs vraiment, vraiment pas mal. Euh, ok, bah non, du coup, on a fait le tour un peu de quelques fonctionnalités sympas. Du coup, on va s'intéresser maintenant à comment ça marche à l'intérieur. Et je vais laisser Félix, du coup, prendre la parole. Pour Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a sous le, sous le capot. Euh, ici, là, je vais vous présenter un peu l'architecture macro de TypeScript. Donc déjà, la première brique, eh c'est le Core TypeScript compiler, bah, le compilateur de TypeScript tout simplement lui-même est composé de plusieurs briques. Donc, c'est un compilateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais il y a une chose intéressante, c'est que, une fois qu'il a lu, analysé votre code, etc., il fait passer tout ça dans deux moulinettes qui sont emitter.ts et checker.ts. Et l'émiteur va donc servir à émettre le code JavaScript, donc à transpiler le code. Et le checker, c'est celui qui va remonter eh bien, euh, des potentielles erreurs sur votre code. Donc, le compilateur, pour fonctionner, il a besoin de deux choses. Il a besoin des sources de savoir qu'est-ce qu'il doit compiler et des options de compilation. Donc, comment il doit compiler tout ça. Donc, pour lui fournir ça, Sylvain a montré tout à l'heure, il y a TSC, donc ouais. le TS standalone compiler qui a un invite de commande qui permet donc bah, de fournir les sources et les options de compilateur au core TypeScript compiler et donc de l'exécuter. Donc, ça, ça on l'obtient directement quand on fait un npm install-g euh, donc quand on installe de façon globale le package TypeScript sur son, sur son PC. Et puis, on a la brique language service. Donc la brique Language Service, est une brique très intéressante qui est destinée en fait aux IDE. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se baser sur le core TypeScript compiler, mais elle va offrir des fonctionnalités qui seront implémentables par les IDE, comme par exemple bah, souligner euh, les erreurs dans l'IDE, proposer les, les quick fixes, euh, etc. etc., etc., etc. Ouais. L'autocomplétion, euh, la documentation quand j'ai un hover avec la souris sur une méthode ou quelque chose, etc. alors ce qu'on trait dans l'exemple avec la classe abstraite, c'est euh, ça en fait. Hein c'est ouais, la petite, la quick petite quick ampoule. Que vous là avez, qui, un quick fixe, et tout. le truc qui est super intéressant aussi, c'est que par exemple, le petit quick fix qu'on a vu tout à l'heure avec la petite ampoule là, qui est offert par Visual Studio Code, en fait Visual Studio Code implémente cette chose-là. Mais en fait, c'est implémenté directement dans cette brique. Ça veut dire que quand TypeScript implémente des nouveaux quick fix, ce n'est pas disponible que pour Visual Studio Code, c'est disponible pour tous les IDE qui vont ouais. implémenter cette chose-là. Euh, donc après, il y a un petit euh, TS Server en fait, qui est un serveur euh, avec une API en JSON qui peut être utilisé par les IDE ou pas. Et donc voilà. Il faut ça. savoir aussi que la brique Language Service, elle peut être étendue par, euh, par d'autres euh, langages et qu'il y a par exemple bah, des plugins qu'il utilise bah, en CSS pour remonter des erreurs dans des fichiers CSS, euh, d'autres plugins pour remonter des erreurs dans des fichiers HTML, etc. etc. Ouais. Et on peut, on peut dire aussi que ce modèle là, euh, TypeScript faisait partie des premiers langages qui utilisaient ce mmh. type de modèle, ouais. mais que c'est devenu assez populaire et qu'il y a beaucoup de langages maintenant qui font ça. Moi je cite Rust, mais il y en a plein d'autres, mais Rust c'est un bon exemple parce qu'ils ils ont fait un, un truc qui est très similaire. Et parce que ça permet de s'intégrer très rapidement dans les, dans les IDE, donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour les langages d'avoir de l'adoption derrière. Donc c'est quand même une bonne chose. Le tsconfig.json, tout à l'heure, on a vu Sylvain qui faisait un tiré target, la tsc target, donc il passait une option de compilation. donc C'est très bien, sauf que le problème, c'est qu'il y a à peu près une centaine d'options de compilation en TypeScript. Si on commence à toutes les passer en ligne de commande, ça devient un peu compliqué. Ah, fini, Et donc, ce qu'il y a de plus simple, c'est d'avoir un fichier de configuration qui s'appelle le tsconfig.json, qui va contenir toutes les informations nécessaires. Donc... Pour initialiser un fichier tsconfig.json, on fait un tsc-init et il va nous générer un très beau fichier de configuration. Euh, il va nous activer des options de base et en même temps, il va nous mettre toutes les autres options commentées, mais avec en plus la documentation à côté. Donc ça évite d'aller faire des allers-retours avec la documentation pour savoir quelle option on a besoin, à quoi ça sert. S'il faut lire les 100 options pour créer son fichier, c'est un peu compliqué. Donc quand on démarre un projet, tsc-init, c'est parfait. Et ensuite, petit exemple, donc là pour l'instant, on s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur de compiler option mais on voit bien qu'on a une partie compiler option qui sont donc les options de compilation, et ici, Include qui indique les sources. Donc on a bien les deux choses qu'on devait fournir au compilateur. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les options de compilation. Donc comme je vous disais, il y en a à peu près une centaine. Là, on va en voir, voir quelques-unes, mais il y en a plein qui sont utiles, donc ça a un intérêt d'aller un peu éplucher la liste pour voir celles qui pourraient vous être utiles. On va parler de certaines qui sont vraiment importantes là. Donc on a par exemple l'option Target. L'option Target, ça va euh, cibler vers quelle version d'Ecmascript vous souhaitez que TypeScript vous donne grade votre code. Donc vous pouvez lui mettre de l'ES5, de l'ES3, etc. Plus vous descendez bas, plus votre code sera compatible avec une, un ensemble de, de navigateurs importants. Ouais. Et, euh, et par contre, vous pouvez également lui dire bah, Target, ES Next. Ça veut dire eh bien, la toute dernière version d'Ecmascript. Donc en gros, tu me transpilerais. Du coup, c'est l'exemple qu'on montrait tout à l'heure avec le TS6. Le premier exemple, oui. Voilà. Module. Alors les modules, avant ECMAScript 2015, il y avait euh, bah, pas mal de normes un peu, qui se bataillaient. On avait CommonJS, AMD, AMD euh, UMD, etc., système, etc., etc., UMD, SystemJS et tout truc. ça. Et donc, en fait, ce que propose ici TypeScript, c'est qu'en fait, vous pouvez écrire dans la norme que vous voulez vos modules et ensuite, TypeScript peut vous modifier la syntaxe pour être compatible avec une autre norme. Donc, par exemple, vous pouvez écrire tout en ECMAScript 2015 et puis ensuite, dans le module, là dans l'option, au lieu d'ECMAScript 2015, vous pouvez mettre CommonJS et à la compilation, il va vous changer tous les mots-clés que vous utilisez qui correspondent à la norme ECMAScript 2015 en du CommonJS, pour que ce soit ouais. compatible avec des outils bon, qui là, supportent on, le CommonJS. Sur le module, c'est un, un peu la fin du sujet, parce que ECMAScript 2015, ce sera la norme. mais euh, Si vous utilisez des assets bundlers comme Webpack ou, euh, ou Rollup, en fait, ils vont vous le gérer automatiquement. Mais il y a encore Node qui est, qui est dans Node le JS, débat ouais. uh, Common et uh, ES2015. Ce n'est pas encore terminé, donc ça peut être utile. Mais à terme, ça, le, cette option là n'aura plus d'intérêt puisque tout le monde fera de l'ES2015. Mais bon si vous avez un Mais ancien si avez projet un qui est en AMD, par exemple, vous pouvez euh, utiliser TypeScript et le transpiler, ça va marcher. Tout donc, à fait. Euh... Et euh, on a donc les, euh, les source maps. Donc les source maps, c'est pour tout simplement pour quand vous allez vouloir euh, bah, débugger euh, dans le navigateur avec le DevTool, vous voulez débugger, euh, mettre des points d'arrêt, et eh bien vous allez mettre des points d'arrêt euh, sur, euh, sur votre code TypeScript et pas sur le code que TypeScript a généré. Donc c'est toujours utile. Et ensuite, on a euh, strict. strict true. Alors strict, c'est une option qui est extrêmement importante. Quand vous faites TSC-init et qui vous génère le fichier, de base, il vous l'active. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous ne mettez pas cette option dans votre fichier de compilation, de base, elle est désactivée. Donc strict, en fait, ça va activer plein d'autres options qui existent dans TypeScript et qui permettent de renforcer le contrôle des types au sein de votre code. Ça permet d'éliminer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'erreurs. Euh, et par contre aussi, vous pouvez l'adopter de façon incrémentale. Donc ce qui signifie que si vous avez déjà un projet avec une très large base de code, vous pouvez activer strict avec true, désactiver toutes les sous-options, et puis les activer une à une jusqu'à régler l'ensemble des problèmes. Vous n'êtes pas obligé d'activer strict true et de régler euh, euh, je ne sais pas combien d'erreurs en même temps. Et euh, bah, des exemples par exemple d'options, on a le no implicit any. Tout à l'heure je vous parlais du type any. Ce type any peut être explicite, on met deux points le type any, mais il peut être implicite. C'est-à-dire que dans le cas où, par exemple, j'ai une variable, un paramètre où je ne précise pas le type et que le compilateur de TypeScript n'arrive pas à le déduire, eh ben, implicitement, il va le mettre en any. Ça veut dire, implicitement, il dit bon, « Ok, ce truc-là, tu ne l'as pas typé, je ne ouais. sais pas ce que c'est, bah, pour moi, du coup, c'est n'importe quoi, du coup, je ne check pas ça, on a le droit de faire n'importe quoi dessus. » Donc, des any implicites, ça peut être euh, très, très, potentiellement très dangereux. et eh bien, strict true active cette sous-option, elle en active tout un tas d'autres qui sont toutes aussi importantes. Nul, notamment, euh, enlever nul, nul voilà strict null check, et euh, si on peut vous donner un conseil, désactivez pas cette option en fait, parce que moi je vois des, ça m'est déjà arrivé dans, de voir dans des projets, des personnes qui voulaient traiter des nuls, euh, du coup ils savent pas comment faire, ils désactivent la, le check sur les nuls, alors qu'en fait il y a un moyen de, de check, cette, ça c'est d'utiliser une union, de faire bah, mon type, c'est un type et l'union de nul, et là en fait on va bypass juste pour ce, ce bout de code là, la règle dans le strict mode, et ça évite de désactiver et de se retrouver avec une passoire euh, et du coup TypeScript devient moins utile parce qu'on a désactivé des règles de check. Mm -hmm. Donc euh, laissez laisser activer, il y a plein de possibilités de les réactiver justement à la demande. Donc, euh, voilà. Et strict null check c'est l'une des plus importantes. Et strict plus, null check c'est okay. probablement l'une des plus importantes. Donc, euh... Ensuite on a, je vous parlais du lib.dts, et eh bien euh, en fait lib.dts si vous allez dans le, dans le code source de, de TypeScript sur GitHub, on va, vous allez voir qu'en fait il y a un dossier lib.dts, en gros, où il y a plein de lib.dts différents, lib.es6.dts, lib.es5.dts. Dans lib.es6.dts, il y a plein d'autres fichiers, etc., etc. Et en fait, ici, on peut composer ce fichier. Alors, pourquoi cette option elle peut être importante Parce que, par exemple, ici, bah, j'ai mis ES6 et DOM, donc ce qui signifie que TypeScript va pouvoir me typer nativement et comprendre nativement en fait, l'ES6 et le DOM. Si je fais de l'async await, ce qui appartient à l'ES7, il, il va me le souligner, il va me dire, euh, je ne comprends pas ce que c'est ce truc-là, je ne vois pas ce que tu fais. Donc il faudrait rajouter ici ES7, etc. etc. Donc c'est pour ça que si vous avez des fois des petites choses que nativement TypeScript ne comprend pas, du JavaScript natif que TypeScript n'arrive pas à comprendre, n'hésitez pas à aller checker cette option pour voir si elle est bien renseignée. Ouais. Ok, ça bah part à là, Sylvain. Euh, timing, on est pas mal, il nous reste 4 minutes, du coup, on va terminer, on termine toujours sur ce sujet-là. Euh, si vous avez des projets JavaScript, vous voulez passer à TypeScript, euh, comment on peut faire c'est une question qui revient souvent, donc euh, du coup, on, on est attaché à donner quand même une solution euh, qui peut contenter tout le monde. Alors, il y a le mantra de, de TypeScript, c'est euh, une ligne de JavaScript, c'est une ligne de TypeScript. Donc, euh, si vous suivez ça à la lettre, euh, vous pouvez euh, tout à fait y aller franco, prendre votre JS, faire un TSC init de, euh, pour avoir un fichier de configuration pour le compilateur et renommer vos fichiers euh, en, en, en .ts, et lancer une compilation, probablement vous aurez plusieurs milliers d'erreurs et puis vous n'allez pas y arriver parce que ça va être vraiment très compliqué, euh, surtout si vous avez une, grosse, euh, une, grosse, base de code, une ouais. grosse base de code. Donc nous ce qu'on fait généralement, c'est qu'on ne préconise pas de faire ce mode-là si c'est votre cas. Si vous commencez un nouveau projet, bien évidemment vous allez commencer euh, comme ça, mais euh, si, si ce n'est pas le cas, probablement vous allez besoin d'y aller de manière incrémentale et pour faire ça, je vais vous montrer un exemple parce que c'est encore plus parlant donc ici euh, j'ai un bout de javascript qui a une, euh, une fonction sum, donc je passe un tableau de number dedans, je fais un reduce et je, je fais l'addition la, en gros. Et du coup on voit que j'ai un problème dans ce code là parce que euh, j'appelle cette fonction avec un tableau qui contient trou 2, 3 en chaîne de caractères. Donc ça évidemment vu que je fais du javascript, bah c'est ok, c'est faisable et ça donne un résultat, ça donne 33, donc 1 plus 2, 3 et concaténation sur 3, donc ça fait 33. Donc ça, pas, ça ne va pas faire planter votre programme euh, au runtime, mais c'est un bug. Donc et le problème, c'est que si vous faisiez du TypeScript, probablement vous l'auriez vu. Alors dans un cas comme ça, le plus simple, c'est pas de le runner en, en TS, vous pouvez tout, tout simplement rajouter des commentaires de code sur la fonction et lui dire ça, c'est un tableau de number, et en fait, au-dessus, vous activez TypeScript en utilisant euh, TSCheck. Et automatiquement, ici, vous allez voir qu'il va vous dire euh, ⁇ True, ce pas un number ⁇ Donc en fait, ici, en termes de run, ça ne vous coûte rien. Ça ne change pas votre code. Mais en fait, ça vous donne déjà un indicateur de ce qu'il va falloir que vous retravaillez avec TypeScript. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc euh, voilà, donc, si vous voulez démarrer et que vous avez déjà du code, c'est peut-être mieux de commencer comme ça pour voir un peu le niveau de votre code et est-ce qu'il n'y est, euh, est qu a pas trop de, de problématiques de genre-là. J'aime bien cette exemple-là parce qu'il est vraiment rigolo. Euh, donc voilà, du coup, c'est plutôt la préconisation. Euh, c'est une option qui peut aussi s'activer de manière globale dans le test Config par la suite. Vous pouvez dire à TypeScript de checker tout le JavaScript à l'intérieur du projet aussi, si vous voulez. Donc nous, on préconise plutôt de commencer comme ça si vous avez déjà du code. C'est beaucoup plus simple et vous allez moins, euh, moins galérer. Alors, du coup, bah, sur ce dernier exemple, hop, pardon. on va conclure. Alors, en conclusion, première chose qu'on a un peu rabâché tout le long du talk, mais euh, faites attention, euh, TypeScript, alors parce qu'il y a Anders, Heisberg qui est derrière, qui est euh, notamment beaucoup contribué, le papa de C-Sharp, etc. TypeScript, ce n'est pas du C-Sharp, ce n'est pas du Java. Ça ah. reste euh, un superset de JavaScript, un hein, surensemble de JavaScript. Donc, il faut quand même bien connaître JavaScript et comprendre le système de type de TypeScript qui est différent de ces autres langages. Euh, la communauté, elle est euh, amazing, elle est incroyable. Euh, pourquoi? Bah, il y a beaucoup d'autres communautés aussi qui sont incroyables. Mais par exemple, le Type, si vous allez voir le repository sur GitHub, vous allez voir que vous ne pouvez pas charger tous les fichiers parce que c'est énorme ce qu'il y a dedans. Et en fait, tous ces types sur les librairies, ça a été fait par la communauté. Il y a plein de super outils en fait, qui ont été faits bah, par euh, des contributeurs open source. Et en fait, la grosse force de TypeScript, ça a été euh, en, en grande partie sa communauté, en fait qui l'a fait euh, grossir. Euh, TypeScript a une influence sur le JavaScript. En fait, on voit pas mal de choses maintenant qui arrivent en TypeScript, qui sont euh, supportées par TypeScript. Très bien puis ensuite qui arrivent, qui sont proposés au TC39 et qui sont implémentés dans JavaScript. Oui, le le dernier exemple en date, c'est par exemple bah, les private fields, les champs privés, qui vont euh, donc ouais. arriver en, euh, en, en JavaScript. Alors pas sous la même forme que, que TypeScript malheureusement, malheureusement, mais euh, <rire> qui vont arriver. Sinon, il y a, il, comme on dit souvent, il y a une discussion au TC39 aussi. C'est une se, discussion ils très mettre, vague. Ils, pensent, enfin, ils ont commencé à discuter, est-ce qu'on ne mettrait pas des types dans sur JavaScript. les variables dans le JS donc, euh, bon. C'est une discussion, hein, on verra ce que ça donne, mais c'était assez intéressant de, de voir ça. Après, utiliser TypeScript, ben voilà, ça permet d'avoir euh, ouais. une meilleure euh, évolutivité, maintenabilité, scalabilité du code, etc. C'est un peu la promesse de quand départ. Quand c'est bien utilisé. Et puis, euh, voilà, après, il y a plein de bons outils, comme on, comme on en parlait. Donc, ouais, voilà. Beaucoup de super tools, ouais. Ok, bah parce que du coup, il nous reste 4 minutes pour les questions. Euh, Est-ce qu'il y a les... des questions Oui. Je ne sais pas s'il y a un, un passeur de micro ou si. Euh... Je m'approche comme ça sinon. Euh, ouais. Il est là-bas Il y a le micro à main oh, C'est plus simple parce que vu qu'il filme comme ça, ça nous évitera de. Ce sera plus simple, je pense. Yes. Merci. Oh, non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Qui Monsieur Alain. Merci. Donc, en fait, moi, je, je viens plus d'un background Java. Et au niveau ouais. des types, ce que je me demande toujours, c'est comment je fais Est-ce que je crée un nouveau fichier Est-ce que je le mets dans la même classe Est-ce que. Euh, je, sais, je sais pas. Et en fait, ça, je me retrouve toujours un peu. Euh, je le sais, je suis complètement Java. Je vais toujours dire ouais, un type, c'est un fichier, machin, dans mon package, etc. Mais est-ce que vous avez une. Euh, comment dire, un peu une femme rule pour dire euh, comment je me démerde pour faire ça à peu près comme euh, le font les. Euh, Bon ça c'est une bonne question, moi je peux peut-être partager ce point-là parce que moi j'étais un peu comme toi, extrémiste, une classe, un fichier, une interface, un fichier, une fonction, un fichier et donc ça pour de l'APO quand tu es un peu dans ces habitudes-là c'est plutôt pas mal, et puis avec TypeScript n'auras pas forcément de problème, bon ça démultiplie le nombre de fichiers que le compilateur a traités mais bon, ça va, mais par exemple après j'ai fait plutôt de la programmation fonctionnelle avec et souvent les gens qu'on rencontre là-dedans ils disent non non tu fais une fonction, si tu as des types qui sont portés par la fonction ils doivent être dans le même fichier pour simplifier les imports, donc ça dépend vraiment il n'y a pas vraiment de, de best practice officielle là-dessus, c'est un peu au choix. Moi, je trouve que le découpage, c'est pas mal, parce que ça permet de bien organiser son code, et TypeScript, quand on organise bien son projet, c'est quand même super, et on, on s'y retrouve super vite. Donc, uh, why not Si tu fais un projet plutôt en PO, tu peux faire ça, je ne pense pas que ça pose trop de problèmes. Parce que par computer. exemple, tout à l'heure, quand on montrait les alias de type, des fois, quand tu fais un petit alias de type ou ce genre de choses, de mettre dans un fichier à part, des fois, au bout d'un an, ça commence à faire, à faire beaucoup, effectivement, ouais. mais je comprends tout à fait ton point de vue. Oui, bonjour, merci bonjour. pour euh, votre euh, démo. Euh, je voudrais savoir, en fait, il semblerait qu'il soit naturel d'utiliser euh, TypeScript dans l'écosystème Angular, mais qu'il le soit beaucoup moins euh, dans l'écosystème React. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette question tu veux, tu veux parler sur ça ou... Non, vas-y, vas-y. Bah, C'est vrai que Angular, c'était la vitrine de départ, parce que TypeScript, il a été propulsé par Angular. Avant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Il y en avait en faisait, hein. pas faisait. Euh, voilà. Mais euh, euh, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Nous, on peut parler d'expérience, parce que par exemple, au Meetup Congère à Paris, il y a beaucoup de gens ils font du Node, ils font du React, ils font des technos qui ne sont pas forcément designés au départ, avec, enfin, je parle par exemple pour React, avec TypeScript en tête et ils n'ont pas de problème, et on voit même que, par exemple, ce que j'ai montré dans, les, dans le type système avancé, ces capacités-là avec les unions, les intersections, les conditionnels, c'est souvent des développeurs REC qui les utilisent plus que des développeurs Angular. Donc, pour te dire, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de cloison et qu'il y ait des, des domaines où c'est mieux ou c'est moins bien. Euh, tout le monde y retrouve à peu près son compte, parce que vu qu'il est multiparadigme, le langage, en plus, on peut l'utiliser dans la façon dont on veut. Donc, je n'ai pas, pas vraiment vu de, de cloisonnement, de... L'équipe de TypeScript aussi fait un gros effort par rapport à la communauté React, par exemple en supportant GXX avec les fichiers TSX, etc., ouais. etc. Ils font pas mal de features, en fait, destinées principalement des fois que à React. Quoi. Ouais, il faut savoir qu'ils font ça aussi parce que Microsoft fait du, fait du TypeScript React, en fait. Donc, euh, du coup, il y a un support qui est assez excellent pour React, par exemple. Donc, il n'y a pas que Angular. Ouais, souvent, on nous pose cette question-là, mais en effet, il n'y a pas que l'écosystème angulaire, ça englobe hein, tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte sans souci. Quoi. Ok, bon, bah, merci beaucoup à up. vous. Merci à vous merci. tous. <applaudissements> Profitez bien de la, du reste de votre journée. Merci à vous.